La chaussette parlante Paragraphe audio numéro 17. Salut Vous sursautez et ne pouvez vous empêcher de scruter les recoins de votre chambre pour vérifier si quelqu'un ne s'y serait pas caché. Par malchance, vous n'y trouvez aucun petit enfant, alien, chien parlant ou quelque autre bizarrerie. Non, vous ne rêvez pas. Josette vient de vous parler. Vous ne sauriez dire si c'est vous qui bougez les doigts à l'intérieur ou non. Mais en tout cas, elle vient de vous adresser la parole. Quelque peu éberluée, vous lui répondez malgré votre surprise. Euh, salut euh, Salut Salut Salut Ce qui se dit est extrêmement intéressant, mais si les dialogues continuent à ce rythme, vous allez vite décrocher d'une écoute qui s'annonçait pourtant palpitante. En conséquence, il va falloir faire preuve d'un peu de créativité, puisque les créateurs en manquent visiblement. Et ce n'est pas moi qui vais faire des heures supplémentaires pour vous aider. Vous pouvez me croire. Qu'allez-vous faire ôtez Josette de votre main Rendez-vous au 26. Demandez à Josette comment elle va Rendez-vous au 5. Demandez à Josette si elle a besoin de quelque chose. Rendez-vous au 29. Demandez à Josette quel est le sens de la vie. Rendez-vous au 14. Qu'allez-vous faire ?ôtez Josette de votre main. Rendez-vous au 26. Demandez à Josette comment elle va. Rendez-vous au 5.